Bonjour à tous. Dans cette euh, courte vidéo, nous allons démontrer par l'exemple qu'il est tout à fait logique, quand on a un soleil infiniment éloigné de la Terre, que ses rayons, quand ils frappent la Terre, visuellement ne soient pas parallèles entre eux. Et donc, nous allons euh, conclure que le fait, donc, de voir ces rayons non parallèles, comme on peut le voir sur cette photo, eh bien, n'est pas une preuve euh, que le Soleil est proche, plus proche que l'on croit, de la Terre. Nous allons utiliser pour ce faire un logiciel de visualisation euh, en trois dimensions qui s'appelle Blender. Donc, Pour information, le logiciel Blender est un logiciel gratuit que tout le monde peut télécharger afin de refaire cette expérience s'il le souhaite. Et euh, Dans ce logiciel, nous avons créé donc, une géométrie assez simple qui consiste en ici un nœud que l'on va appeler euh, « source lumineuse » et à partir de cette source lumineuse, nous faisons partir des rayons, comme ça, uniformément espacés, et ces rayons vont frapper une surface, euh, voilà, on a pris une surface plane, euh, carrée, euh, de, de forme arbitraire, juste pour avoir un échantillon, parce que, évidemment, euh, les sources, enfin, si on a une source lumineuse, les, les rayons, ils partent dans tous les sens, mais on ne s'y retrouverait plus. Donc voilà, on a pris un petit carré, et on voit donc les rayons qui frappent ce petit carré. Et euh, dans un premier temps, nous allons prendre euh, le cas d'un soleil relativement proche. Donc ici, nous avons notre source lumineuse, elle est relativement proche de la surface. Et en effet, euh, si nous regardons cette scène comme un, un observateur extérieur, nous voyons donc que les rayons ne sont pas parallèles et ça peut rappeler ce genre de choses. Ici nous n'avons pas activé euh, les effets de perspective. On peut voir que ici le carré, les, euh, les côtés du carré ici sont parallèles. Maintenant nous allons activer la perspective. Tac, voilà. Et qu'est-ce que nous voyons Eh bien ça ne change rien. Tout simplement les rayons, ils ne sont toujours pas parallèles, évidemment. Et ça, cela ressemble toujours autant à notre photo euh, avec les rayons du soleil traversant les nuages. Donc Accordons un point au platiste. Il est vrai que si le Soleil était très proche, nous aurions des rayons solaires qui ne sont pas parallèles et qui convergeraient vers la source solaire ici proche. Maintenant, nous allons enlever les effets de, perspe de, les effets de perspective et nous allons prendre le cas d'un Soleil très éloigné. Donc ici, on regarde la scène de côté. Je prends le Soleil et je l'éloigne. Je l'éloigne. Toujours plus, le plus que je peux, encore, encore, encore, voilà, voilà, voilà. On, vraiment, on l'éloigne, voilà, là je crois que, enfin, il est tellement loin que, voilà, le logiciel n'arrive même pas à le euh, l'afficher, donc voilà, le, la, la source lumineuse est tellement loin que, et eh bien quand on regarde ces rayons, sans effet de perspective, et eh bien on voit qu'ils sont parallèles, cela est tout à fait logique, puisque quand euh, euh, la source est, euh, lumineuse est très et infiniment éloignée, bah, les rayons solaires sont parallèles. Euh, évidemment, quand on, euh, ici, on, on, on se euh, met comme un observateur extérieur à la scène, on voit ces rayons parallèles, on compare avec cette image et on se dit « cela ne colle pas ». Mais c'est sans compter sur les effets de perspective que nous allons activer à l'instant. Tac voilà. Donc ici, nous avons des effets, des effets de perspective. Et qu'est-ce que l'on voit Eh bien, on voit tout simplement que les rayons ne sont plus parallèles visuellement parlant. Euh, donc cela montre bien... Donc là, on retrouve, hein, on retrouve euh, ce, le, le même cas de figure que sur la photo. C'est-à-dire, nous sommes un observateur extérieur, on regarde une scène et on voit donc les... Euh, rayons ne sont pas parallèles donc cela prouve bien que on peut avoir des rayons physiquement matériellement parallèles les uns aux autres euh, mais visuellement eh bien on peut avoir l'impression qu'il y a une source ici très proche nous allons euh, modifier la position du soleil pour essayer de la mettre euh, voilà, un peu différemment Retournons sur notre plan activons la perspective, voilà donc là on a vraiment le même cas de figure que sur la photo présente c'est à dire des rayons qui ne sont tout simplement pas parallèles Cela là partent à gauche, cela là à droite et pourtant quand on enlève les effets de perspective, on voit que physiquement matériellement, ils sont bien parallèles voilà donc euh, démonstration faite et j'espère que cela donc, vous aura convaincu que euh, le fait d'avoir des, de, des rayons solaires non parallèles sur ce genre de, de photos n'est pas une preuve eh bien, euh, que le Soleil est très proche de la Terre. Merci de m'avoir écouté, euh, merci pour vos, vos suggestions, vos remarques, vos questions, le cas échéant, et euh, peut-être à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.